On va parler de votre hôte Novi. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. votre hôte Novi, votre hot Novi, groupe aspirant, hôte suspendu, hôte îlot, hôte mural. Quand vous l'éteignez, elle a les quatre lumières qui s'allument en même temps. Et ce phénomène, il est présent sur pratiquement toutes les hot Novi dernière génération. Je parle au moins d'une dizaine d'années au moment où nous tournons la vidéo. Donc voilà, vous venez éteindre votre, votre hôte et pendant cinq minutes, les quatre lumières vont s'allumer en même temps. Alors, de nouveau, cette vidéo nous a été inspirée par des appels téléphoniques et des passages en magasin. Les gens nous demandaient, mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec ces quatre lumières Alors, on est bien d'accord, c'est marqué dans le mode d'emploi. Mais le but de cette chaîne YouTube est également de vous expliquer un mode d'emploi type 2.0. Donc quand vous avez une haute novie et que les quatre lampes s'allument, cette vidéo est faite pour vous. Donc toutes les hôtes Novi sont équipées d'un filtre métallique, filtre à graisse. Après 20 heures d'utilisation, donc vous avez, on va dire, enclenché la hôte pendant 20 heures, il vous demande de nettoyer les filtres. Alors, ce n'est pas, la hôte n'a pas de témoin de saturation. C'est simplement, on va dire, un petit boulier compteur, un petit compteur qui dit, voilà, 20 heures d'utilisation, clac, il faut nettoyer le filtre. Vous nettoyez votre filtre à graisse, comme ceci, vous le replacez sec dans la hôte. Alors, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, parce que ça va au lave-vaisselle, bien évidemment, un dégraissant produit de vaisselle dans de l'eau chaude, vous laissez tremper, sécher et vous le replacez dans votre hôte. Maintenant, votre filtre est propre, mais le panneau LED continue à vous indiquer le témoin de saturation. C'est extrêmement simple. Quand la hôte a terminé, que vous avez les quatre lumières qui clignotent, vous maintenez le bouton moins appuyé pendant 5 secondes et simplement vous resetez, ré vous réinitialisez les 20 et vous remettez tout à zéro c'est aussi simple que ça alors certains d'entre vous connaissez déjà comme je vous disais qu'ils avaient été voir dans le mode d'emploi mais là maintenant vous le savez vous avez un témoin de nettoyage plus votre filtre est nettoyé régulièrement et mieux votre hôte fonctionnera merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous à notre chaîne youtube activez la cloche pour des notifications parce qu'il y a une nouvelle vidéo tous les samedis matin à 10h partagez sur vos réseaux sociaux facebook instagram pinterest et également twitter et à très bientôt pour d'autres vidéos